Bonjour à toutes et à tous, euh, Nicolas de l'Université Paris Descartes, je profite de la présence dans le confinement de mon fils Louis pour lui faire faire un peu de sport et pour vous en faire profiter. Alors, je vais lui faire faire une séance de full body, plutôt cardio, on va profiter d'exercices assez classiques de musculation à poids de corps pour, pour entretenir nos capacités cardio, sa, sa condition physique. Alors le principe c'est que, Louis tu peux commencer de t'échauffer déjà pendant que je, je parle, voilà, donc il va s'échauffer euh, notamment à base de choses classiques, euh, course sur place, talons-fesses, montées de genoux, euh, jumping jack. alors le principe, chaque exercice, et il y aura 10 exercices, un circuit de 10 exercices, chaque exercice et sa récupération euh, sont compris en une minute, dans la minute il y aura selon votre niveau, si vous êtes débutant, 30 secondes de travail 30 secondes de, de récupération ou bien 40 secondes de travail 20 secondes de récupération ou bien pour les plus sportifs 45 secondes de travail 15 secondes de récupération vous adaptez pendant l'effort euh, en fonction de votre fatigue vous adaptez aussi euh, la difficulté de l'exercice par le rythme que vous y mettez. Et enfin, il y aura sur chaque, sur beaucoup d'exercices des adaptations euh, de difficultés avec des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Pour les euh, débutants reprise, vous ferez deux circuits. Un, si vous êtes vraiment en reprise d'activité, vous êtes vraiment devenu sédentaire pendant cette, euh, ce confinement. Pour... Euh, ceux qui sont un peu plus entraînés, vous ferez trois circuits. Et pour les sportifs vraiment entraînés, qui sont encore en condition physique, vous pouvez mettre 4 à 5 circuits. Entre chaque circuit, vous prenez 2 minutes de récupération. Chaque circuit, c'est 9, euh, 9 minutes 30 à 9 minutes 45 euh, d'exercice, avec la récupération incluse euh, dedans. Donc, euh, Louis, voilà, jumping jack. Si tu peux reculer un petit peu, qu'on voit le haut de ta tête, ce sera mieux. Voilà, on a, on a des petits problèmes de, de lumière et de soleil. Parce qu'on a un confinement avec jardin, on a cette chance-là. Mais pour, euh, pour tourner, du coup, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une bonne image. Voilà, pendant, vous faites à peu près 5 minutes d'exercice, euh, d'échauffement. Donc, euh, course, talons-fesses, montée de genoux, jumping jack, euh, squat. Donc 7 squats, par exemple, 7 squats, suivi de demi-squats. 7 demi-squats pour l'échauffement, on fait pas des squats complets. Voilà, suivi de 7 squats avec montée sur les pointes de pied, pour échauffer un peu les mollets. Voilà, donc 7 comme ça, suivi, on va on va accélérer un petit peu, hein. suivi de 7 squats sautés, avec équilibre grâce aux mains, non, les mains devant qui t'équilibrent en passant derrière quand tu sautes. Voilà, avec stabilisation, un un échauffement, donc 7. parfait, on dit que tu as tout fait. Tu enchaînes avec euh, un petit peu de gainage au sol, position de référence du gainage, tu as le tapis qui est derrière toi, si tu veux. Je préférais que tu le mettes sur le profil par rapport à nous pour qu'on te, te voie. Voilà. Et donc position de référence du gainage. Voilà, pour l'échauffement, on fait une trentaine de secondes comme ça. Avec un bel alignement épaule, bassin, cheville. Surtout pas de douleur au lombaires, donc on ne cambre pas, on ne, on ne laisse pas tomber le bassin. Il vaut mieux être un centimètre trop haut que un centimètre trop bas. Et on ne se laisse pas tomber entre ses épaules. On a la tête qui est bien l'axe du coup pas de coup de vautour comme quand on regarde son téléphone portable voilà on dit que tu as fait 30 secondes tu restes au sol et tu enchaînes par euh, six pompes donc on est en position de, de pompe bien gainé voilà et, pour, et pour, pour, pour, pour ceux pour qui c'est trop difficile on pose les genoux voilà et on fait ses pompes on échauffe ainsi les pectoraux les triceps en particulier voilà un échauffement euh, un échauffement possible alors on va donc commencer le circuit je mets une application qui va nous donner le timing pour lui j'ai réglé sur du 40 secondes d'effort 20 secondes de récupération et il adaptera en fonction de euh, en fonction de, de, de, de la difficulté de l'exercice en fonction de sa forme du jour, en fonction euh, de ce qu'il ressent. Et je lui demandais aussi de démontrer différents niveaux de, à chaque fois. Alors vous pouvez faire ça avec une application, vous pouvez faire ça avec un chronomètre hein, bien sûr, tout simplement. Votre téléphone a, a toujours un chronomètre. Donc lui on commence par les jumping jacks, donc on est sur du cardio directement. Jumping jack, c'est parti Entraînement alors le Jumping Jack, les adaptations, bah forcément la fréquence par minute, il peut ralentir si c'est trop trop difficile. Ah bah il est accéléré, pardon. <rire> voilà. Il peut aller plus ou moins vite en fonction de ce qu'il ressent et tenir ses 40 secondes à sa mesure. Pendant ce temps-là, l'application euh, défile. Il lui reste 14 secondes d'effort et il aura 20 secondes. Euh, de récupération, voilà il, il varie avec les pieds là, il est parti sur des jumping jacks avec des pieds, un pied devant, un pied de 3, alterné 3, 2, 1, 3, 2. voilà 20 secondes de repos, pendant ce temps là tu prépares ton tapis puisqu'on va enchaîner par le gainage 13-10 secondes, alors il a préparé aussi un petit peu d'eau, hein, côté deux profils pour qu'on voit bien ton gainage deux profils oui pour qu'on voit ton, ton 3, gainage, 3, 2 1 c'est parti Absolument. donc niveau 1 les genoux au sol voilà si vraiment le, le gainage c'est difficile genoux au sol en essayant de pas avoir les fesses en pointe là il est bien niveau 2 on retire les genoux du sol et on pose ses pieds voilà on se met en position descend un petit peu ton bassin voilà attention au coup de vos vautour mais bien la tête dans l'axe et si ça c'est très facile pour vous sur 40 secondes 45 secondes on s'amuse à lever un tout petit peu une, une jambe un peu moins haut 1 2, 3, 4 secondes, pause. L'autre, bien sûr, top. 1, 2, 3, 4 secondes, tiens, puisqu'il reste que 4 secondes. 3, 2, 1, repos. Il y a 20 secondes pour se préparer pour des squats. Alors, ça va, Louis ah ouais. <rire> Le niveau, Là, tu vas te mettre de profil qu'on voit bien les, les squats. Il te reste 10 secondes pour être en position. Donc, niveau 1, quart de squat. 3. C'est parti Niveau 1, quart de squat, voilà, et t'enchaînes. Alors, les consignes de sécurité pour les squats, les genoux n'avancent pas trop, on dit toujours pas plus loin que la pointe des pieds, donc il se, pour l'instant c'est parfait. Niveau 2, demi-squat, et on enchaîne. Et niveau 3, si vous êtes vraiment très bien, squat complet, et on enchaîne, on reste pas bloqué. Et pareil, il adapte en fonction de son, son état de forme. Il peut mettre de la fréquence, ou le faire euh, tranquillement. Voilà. Pour que ce soit euh, cardio, mais adapté à son niveau de condition physique. 3, 2, 1, repos. Tu peux remettre le tapis, puisque tu vas passer sur les obliques. Voilà, face à, face à nous, là, ce coup-ci. Face à nous. Donc les genoux le ah. fléchis et le métronome. C'est parti à droite, à gauche. Voilà. Donc les obliques, là il n'y aura que deux niveaux. Selon le, la difficulté et son niveau, il met plus ou moins d'angle. Voilà, là il est. Il va au maximum, il va toucher les malléoles, il va toucher les pieds. S'il était moins en forme, il fera juste une petite oscillation pour faire travailler ses obliques. Voilà, bouge pas trop tes genoux, gain, gain. voilà, c'est ça, ça doit être stabilisé, c'est plus ça. Il te reste 5 secondes, voilà, on voit que la sueur commence à perler, donc il est en train de passer en effort. On se prépare pour les burpees, que tu vas nous faire de profil par rapport à nous. Alors le niveau 1 des burpees, il fera une fente avant. Alors les burpees, je rappelle que c'est un enchaînement pompe-saut. 3, 2, 1. Voilà, il a besoin de s'hydrater. Les burpees, niveau 1, fente avant, non, fente avant pour pouvoir poser les mains. Et se mettre tranquillement. Pompe, fente, je remonte, je saute. Niveau 2, je vais directement en pompe. Sans, sans faire la fente avant. Je fais ma pompe et je remonte sur mes deux appuis. Je saute. Et niveau 3, je pousse fort sur la pompe pour sauter directement sur mes deux appuis. Donc et je pousse fort, voilà, et je saute. Et Vas-y, enchaîne-nous en trois comme ça. Voilà. Donc vous choisissez votre niveau et toi aussi, Louis, il te reste 6 secondes. 3, 2, 1, 3, 4. Voilà, tu reprends ton tapis puisque maintenant, on va faire les lombaires. Et un... un logique euh, d'enchaînement au bas. Donc sur le ventre. Alors en position de Superman, voilà. Niveau 1, il a les mains aux tempes, Niveau 2, les mains tendues devant. Niveau 3, en, en Superman, des petits battements de pieds, comme si je nageais le crawl, en serrant bien les fesses. Et c'est parti, il te reste 25 secondes. Voilà, je trouve ta respiration, même si on est le ventre, on serre bien les abdos, on trouve sa petite respiration. C'est très bien. Pour la suite, dans 4 secondes, on va faire des dips. Alors je vais faire une petite pause parce qu'on a oublié d'installer les chaises. Voilà, nous voilà de retour. Alors il a installé ces deux chaises, donc les dips. Donc pour travailler les triceps, les ongles vers l'avant, les pieds vers l'avant. Et d'abord des petits dips, des tout petits angles. Voilà, parce que les, les triceps sont très fatigables pour certaines personnes. Et plus grand angle, niveau 2, voilà, on descend plus bas, on adapte. Voilà. Et niveau 3, avec les pieds surélevés, tu peux prendre le temps d'aller chercher une, une chaise. Et j'ai oublié de démarrer le timer du coup, mais c'est pas grave. J'ai le chrono sur la caméra. Voilà. Et c'est plus. Voilà, niveau 3, ça envoie un peu plus. Voilà, arrête-toi. 20 secondes de récupération. Je le laisse sur l'écran et après je redémarrerai le timer. Tu Oui, tu peux retirer ça. Puis on va passer au mountain climber, donc beaucoup plus cardio. On est en position de gainage haut, en position de pompe. Et le genou se rapproche du coude. Prêt 2, 1, top c'est parti alors petit petit petit voilà petit angle hein, sur position il est en position et niveau 2 le genou va jusqu'au coude vas-y voilà allez on est sans temps d'arrêt c'est ça c'est ça avec le essaye de maîtriser les mouvements de ton bassin il reste encore 20 secondes donc tu gères la fatigue pour être en cardio C'est bien, le bassin ne monte pas trop. 3, 2, 1, 20 secondes de récupération. On va enchaîner par des squats genoux serrés qui vont faire travailler les adducteurs. Avec le même principe, <rire> fatiguant. Avec le même principe que tout à l'heure, les niveaux sont gérés par quart de squat, demi-squat ou squat 3. complet. Squat, squat, voilà, quart de squat, les genoux restent bien serrés du début à la fin, donc les adducteurs sont plus engagés. Demi squat, là voilà, tu peux faire contrepoids avec tes mains, et squat complet, attention tes genoux s'ouvrent, essaye de maintenir tes genoux si tu peux, si ton axe anatomique le permet, voilà, tu peux. Donc là ça travaille beaucoup plus les adducteurs, et tu choisis ton niveau. Et pareil, l'intensité de l'effort en fonction du nombre de squats par minute qu'il est capable de faire. Il reste 7 secondes. 3, 2, 1, repos. Et le dernier exercice, tu peux reprendre ton tapis puisque c'est des pompes à genoux. Donc, on l'a vu tout à l'heure à l'échauffement. Avec différents niveaux. Si c'est difficile, juste petit angle. Petite flexion de bras, attends ça n'a pas commencé, c'est parti, donc, petite flexion de bras et je remonte si c'est trop difficile, si je suis mieux, je descends la poitrine au sol, et si je sens que j'en suis capable, je peux intégrer des pompes complètes, donc plus sur les genoux, Voilà, sachant qu'il y a, selon ce que vous avez choisi, 30, 40 ou 45 secondes d'effort à tenir. Voilà, un circuit de 10 exercices que vous pouvez faire selon votre condition physique actuelle une fois, deux fois si vous êtes vraiment en reprise d'activité, trois fois si vous êtes un peu entraîné et quatre ou cinq fois si vous êtes sportif euh, ou sportive euh, euh, plutôt en forme. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Et bien sûr, l'objectif est euh, de pouvoir en faire le, le plus possible à des intensités plus importantes. Bon oh, confinement